Seigneur quoi, frère. Donc, moi, je suis là pour te guider vers la lumière. Jésus n'est venu que pour les enfants d'Israël. Allah dit dans le courant ceux qui sont musulmans entrent au paradis, vous et vos épouses. Mais comment comprendre que vous voulez que vos épouses, votre épouse rentre au paradis et puis vous n'allez pas rentrer Il faut la suivre pour entrer au paradis, mon frère. <rire> <rire> Mais de... Je vais vous démontrer les mensonges que les musulmans racontent. Ce sont de grands menteurs. Je suis venu pour vous faire. Donc, euh, donc un dépistage des mensonges et pour désislamiser. Ah, puisque le monsieur, il parle comme ça, puisque la personne avec laquelle il parle peut-être ne connaît rien, tout ça. Alors, nous devons éclairer que ces gens sont des, des petits bandits, des menteurs. <rire> mm. Musulmans, entrez au paradis, vous et vos époux, frères. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit « Chrétien rentre au paradis ». J'ai même, je vais essayer de...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 Il dit « musulman entré au paradis ». Je vais vous dire ceci. Je vais d'abord le détruire. Le mot « paradis », ça n'existe pas dans le Coran. Dans tout le Coran du monde, dans tout le Coran du monde, il n'y a pas le mot « paradis », ça n'existe pas. Et nous allons vous démontrer que le mot « paradis » n'existe pas dans le Coran. Suivez. Je vais essayer de, de mettre un peu l'accélérateur pour voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Prêt vous et vos époux frères, il n'y a pas un verset dans la Bible <rire> mm. ah, musulmans entre <rire> musulmans entre au paradis vous et vos épouses frères, il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien entre au paradis j'ai d'un même il n'y de... ah, a aucun verset du Coran, le, le mot paradis ça n'existe pas dans le Coran ça n'existe pas, maintenant il y a des gens peut-être qui ont juste triché, ils ont ramassé ou bien ils ont triché ils ont copié un mot de la Bible, ils ont mis ça dans le Coran. La Bible parle du paradis, mais ce n'est pas le Coran qui parle du paradis. Dans le, par le Coran, il n'y a pas de mot paradis. Il n'y a que de petits Corans qu'on a imprimés récemment dans d'autres pays, surtout en Afrique de l'Ouest, des Corans en français, là où on dit paradis. Mais la version arabe, il n'y a pas de mot paradis. Ça, ça c'est une tricherie. Ils ont copié ça de la Bible. Le mot paradis n'existe pas dans le Coran. Même en, en, en arabe, le mot paradis, ça n'existe pas. Il n'y a que le mot djana, djana qui veut dire jardin. On a dit musulman entrer au jardin. On n'a pas dit musulman entrer au paradis. Là, c'est une fausse copie du Coran. C'est une fausse copie et on a triché ça de la Bible pour tromper les nègres, les noirs, que nous, nous sommes. Nous, je suis aussi nègre. Je ne dis ça pas pour insulter, je suis nègre, je suis noir alors ça c'est pour tricher, on dit musulman entrer au paradis, ça n'existe pas moi maintenant j'ai prononcé le mot paradis il ne connaît pas, ça n'existe pas ils ont triché ça de la Bible je, vous le mot, je vais vous prouver nous nous parlons avec des preuves hein. je vais vous prouver là c'est notre numéro pour tout celui qui veut entrer en contact avec nous vous pouvez nous appeler maintenant ou bien après si vous suivez l'émission après, euh, si vous voulez organiser des débats, nous sommes là pour détruire tout le monde. <rire> Alléluia pour la gloire de Dieu. Puisque la Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Hein? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ok, on commence. Le verset est là. Là, c'est la surat Zulkouf. Écoutez, Surat 43, surat Zulkouf, 43 au verset 70, au verset 70, il dit ceci, vous qui avez cru en nos révélations, en nos signes et qui êtes musulmans, il dit ceci, entrez joyeusement dans les jardins, c'est le mot qui est ici, jardin, c'est le mot qui est ici, mais les gens qui ont voulu tricher, ils ont ajouté, ajouté d'autres mots-là comme paradis. Ça n'existe pas. Le mot, c'est jardin, entrer au jardin. Le mot paradis, paradis ici, qu'on dit, c'est jardin. On, on peut prendre même une autre translation du Coran pour que je puisse vous prouver que nous disons la vérité. On n'a on a rien inventé. Hein? On n'a rien inventé. Prenons même un, un autre Coran. Euh, puisque j'ai beaucoup de versions du Coran. Il y a beaucoup de versions du Coran. Prenez ceci. Ça, c'est Youssef Ali. Vous allez voir ce que Youssef Ali a dit. Ceci. Youssef Ali, euh, surat 43, au verset 70, il dit ceci. Il dit, « Entrez dans le jardin. » On n'a pas dit, ça, verset, 70, verset 70, 70, on dit, « Entrez dans le jardin. » Le mot ici, paradis, ils ont ajouté. Le mot, c'est jardin. Ok. Je vais vous prouver. Puis, puisque ils ont mis ça pour dérouter les gens, pour tromper. Hein? Ils voulaient juste signaler aux gens, il hey, y a le paradis, tout ça. Mais hey, tout, tout ce qu'ils ont dit. Tout, tout, tout ce qu'ils voulaient dire, tout ce qu'ils voulaient dire, euh, tout ce qu'ils voulaient dire, c'était cette langue ici. C'était euh, Attendez, attendez. Ouais. Tout ce qu'il voulait dire, je vais vous montrer ici, sur la tour sur Le tour au numéro 70, on dit ceci. Entrez dans le jardin. On a dit jardin ici. Vous et vos épouses, il n'y a pas de mon paradis. C'est jardin. Maintenant, entre ce Coran ici, où, où, où est le vrai Coran dans tout ça? Où est le vrai Coran? De voir que ces gens sont des, des bandes de des voyous, des maraudeurs, des menteurs. Ils, ils, ils doivent toujours changer de Coran pour tromper les gens. Hein? Pour tromper les gens. Voyez-vous? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Nous sommes là pour remettre euh, les histoires en ordre. Hum, attendez, je vais vous montrer une autre version du Coran. Une autre version. Il y a plusieurs versions ici. Prenons celui-ci. Une autre version du Coran. Ici, on a, on a dit que ceux qui, qui ont créé nos révélations, et sont soumis à nous, ils sont musulmans. Entrez dans le jardin. Le mot « paradis », ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas. Ça, ça, ils ont juste copié. Il y a des, des Corans là où on a essayé de changer. Je vais vous donner l'autre Coran. Ici, là, on a changé de sens. Le mot ici, vous voyez ici, c'est la Sura 43, verset 70. Le mot paradis, ça n'existe pas. On parle de Jana. Maintenant, entrer au paradis, ça, c'est une fausse version. Je vais vous donner la signification de ce mot-là. Le mot Jana, al jannah Voyez-vous ce mot ici? Le mot-là, al jannah al jannah jannah ça veut dire, la signification est là, c'est le jardin. Ça veut dire jardin, ça ne veut pas dire paradis. Ce sont des menteurs ces gens ici. On continue avec la vidéo, très vite. Celui qui veut débattre avec nous, nous sommes là. Contactez-nous, contactez-nous pour le débat. Nous vous montrons ce qui est écrit. C'est faux tout ce que ces gens racontent. L'Islam ne peut pas évoluer sans mensonge de mettre... Musulmans entre... entre au paradis, vous et vos époux, frères. Il n'y a pas un verset dans la Bible. Donc, on a vu, c'est une fausse version. Puisqu'il y a le même, le mot arabe, c'est djanak. Djanak, ça veut dire jardin. Mais ils ont triché, ils ont mis un paradis. Ça n'existe pas dans le, le Coran. Ce sont des comédiens. Euh, suivez aussi cette... Euh, euh, <rire> suivez... Chrétien. Okay. Okay. Vous chrétien. Deuxièmement, savez-vous que Savez-vous que, d'abord, avant de savez-vous, avant le saviez-vous, frère, euh, actuellement, vous êtes dans votre maison, vous avez, vous êtes avez, avez, avez chaussée. Vous avez porté les chaussures à l'air où je vous parle. Non, non. Pourquoi? Pour quelle raison vous ne rentrez pas les chaussures dans votre maison? parce que le Ça, c'est une bonne réponse. Quand votre épouse veut rentrer à la mosquée, rentrez les chaussures. À la mosquée, Bon, j'ai constaté que n'y a pas avec un euh, HECI. D'accord, ça aussi c'est vrai, parce que c'est un lieu saint. Est-ce que vous rentrez avec le chessis à l'église? Oui. Oh, bon, toi, il, il pose des questions bêtes. La Bible n'a jamais dit, ce n'est pas écrit dans la Bible, même dans le Coran. On n'a jamais dit, pour entrer dans une église ou bien dans un lieu de l'église, pour prier, il faut enlever le soulier. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Même dans Mais là, je devine ce petit comédien ici. Ah, vous ne l'aviez pas vu. hein Attendez, je vais vous projeter. Je vais projeter son visage pour que vous puissiez voir comment est-ce que ce petit est en train de mentir. Alléluia. Ah, suivez. Su, suivez. Oui. Pour quelle raison Vous constatez que enfant ne rentre pas à être propres. Ça, c'est une bonne réponse. Quand votre épouse veut rentrer à la mosquée, rentre à la jésus à la mosquée, bon, j'ai constaté que ne rentre pas avec un chaussures. D'accord, ça aussi c'est vrai parce que c'est un lieu Est-ce que vous rentrez avec les chaussures à l'église Oui, oui. Pour quelle raison le est propre. Ça c'est une bonne. Non, non. Pourquoi Pour quelle raison vous ne rentrez pas les chaussures dans votre maison Parce que le lien est propre. Ça c'est une bonne réponse. Quand votre épouse veut rentrer à la mosquée, elle rentre à la Jésus. Alors, je voulais dire, ça c'est de la comédie. La Bible n'a jamais dit qu'il faut enlever le souliers. Maintenant, je défie à ce petit ici qu'il puisse me dire c'est écrit où dans le Coran Pour entrer dans la mosquée, il faut enlever le souliers. C'est écrit où? Ou bien, juste copier, ils ont triché ça de chez les juifs. La Bible n'a jamais dit qu'il faut enlever le souliers. Ce n'est pas écrit dans toute la Bible. On n'a pas dit pour entrer dans une église, enlever le soulier. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Maintenant, si quelqu'un veut enlever le soulier, c'est à lui. Maintenant, Dieu a dit à certains prophètes, comme Moïse et Josué, on a dit, enlève le soulier là où toi tu étais. C'était une recommandation personnelle qu'on a donnée à Moïse. Et on a donné à Josué, on n'a pas donné à tout le monde. On n'a pas donné à tout le monde. Comme Dieu avait dit à Moïse, tu peux jeter le bâton, tu peux mettre ta main dans ton aisselle, tout ça. Là, ce sont des recommandations personnelles. Dieu ne nous a jamais dit d'enlever le soulier. <rire> ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein? Hein? Ce, ce, ce n'est pas écrit dans la Bible. Attendez, je, je, je, je vais vous montrer dans la Bible un verset. Puisque nous, nous, nous sommes là pour hein? pour, pour frapper très fort. Alors, la Bible n'a jamais dit qu'il faut enlever les souliers. Hein? Je suis en train de faire très rapidement. Euh, je ne veux pas que cette vidéo euh, puisse prendre beaucoup de temps. Je vais terminer ça dans une, une euh, 20 minutes. Dans 20 minutes, je dois terminer la vidéo. Vous allez voir. La Bible n'a jamais dit qu'il faut enlever les souliers. Même les musulmans, on ne les a jamais dit. Ce sont les juifs qui font ça pour entrer dans leur synagogue. Dieu a donné cette loi aux enfants d'Israël. Hein? Aux enfants d'Israël. <rire> hein? maintenant, maintenant, chez nous, la Bible, lorsqu'on parle de souliers dans la Bible, hein, tout ce que la Bible dit sur le soulier, ça, ça parle qu'il faut porter les souliers. Donc, ayez à vos pieds les chaussures, c'est comme les ailes que donne l'évangile de pied. Les ailes que donne l'évangile de paix, ayez à vos pieds c'est la Bible nous recommande on n'a pas parlé d'autre chose hein? on n'a pas parlé d'autre chose ce sont des comédiens ici attendez je, je vais vous montrer ce verset ici hmm. pour que vous ne soyez pas alléluia le verset est là ah, attendez je vous là nous sommes dans le livre des Ephésiens Ephésiens au chapitre 6 ah. Ephésiens au chapitre 6 le soir dans le livre des Ephésiens, au chapitre 6, on descend là. D'abord au verset 10, on dit, ⁇ Oresse frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. ⁇ reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes des dieux. ⁇ Et ici, il dit ceci. Il dit ceci. Mettez pour chaussures le soulier à vos pieds. Le zèle qui donne l'évangile de paix. La Bible est claire. « Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. » la Bible, on doit répéter ce que disent les Écritures. On n'a pas dit « enlever le soulier, tout ça. » Non, non. L'Écriture est là et nous croyons. Et tout ça, ce sont les armes que Dieu nous a données. Puisque ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. C'est ce que dit la Bible. Alors, il faut, faut pas écouter ces gens. sont des, des petits bandits. <rire> Puisque Muhammad, de lui, ne faisait que tricher. Il ne faisait copier, que copier les juifs. Euh, il ne faisait que copier les juifs. Il y a même un hadith là-haut qui parle de ça. Euh, attends. Euh, je ne sais pas si je vais veux, je veux trouver ça. Ah. Ah, je vais veux, je veux vous lancer ça. Il ne faisait que suivre ce que faisaient les Juifs. Il ne faisait que suivre ce que faisaient les Juifs. Ah, je, je vais vous donner ça. Je vais vous donner quelques indices. Euh, attendez, je vous passe d'abord la vidéo. Vous allez suivre la comédie qui se poursuit de ces gens ici. Ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. Euh, euh, ok, on y va. On, on y va. À La mosquée, j'ai constaté qu'il n'a pas rentré avec un euh, effet. Ah, ça aussi, c'est vrai ouais. parce que c'est un lui. Euh, euh, mm. Ceux qui croiront en lui, mm. en, en eux, pardon, n'auront mm. rien à craindre et ils ne seront point affligés. Là, c'est une, une autre correction que je fais à ce type ici, puisque le montant est trop court. C'est pour cela que je suis en train de, euh, de partir trop vite. Suivez la comédie que les gens ici euh, Béni Islam avec son frère Moaz Debam. Hein. Et, et, tous ces gens ici, je les ai contactés pour débattre. Hein? Attendez, je vais vous montrer que je suis franc. Je les ai contactés pour débattre. Mais ils me fouillent dans les débats. Puisque les gens m'ont posé la question: Mais comment est-ce que tu ne les contactes pas? Va les contacter ici, si tu n'as pas peur. Tout ça. Et ils vont tout ça. J'ai dit, mais j'ai contacté tous ces gens ici. Attendez, je vais vous montrer le message qui est là. Le message est là. J'ai contacté ces gens pour débattre. Pour les débats, j'ai contacté ces gens ici. Je lui ai dit, venez, on, nous allons débattre. Mais ils me fouillent tous. Ils ne veulent pas débattre avec moi. Là, c'est le message que j'ai envoyé le, le mercredi. J'ai envoyé à, à ces monsieur ici, au stade Diane. Voyez-vous son nom? Ça, c'est son numéro. Le, le numéro est là. Son numéro est là. Et c'est son nom, Diane, numéro 225 47 32 04 55 Je l'ai contacté. Euh, J'aimerais débattre avec vous. Il m'a répondu. Il ne veut pas débattre avec moi puisqu'il a vu comment est que j'ai débattu avec les autres musulmans, que ses frères et d'autres qu'il appelle ses élèves. Je les ai tous déclassés. Maintenant, il me fouillent, ils ne veulent plus débattre avec moi. Lui aussi a dit « Merci beaucoup, vous n'avez pas fini avec mes élèves. » Il a dit que je dois terminer avec ses élèves, donc continuer là-bas. Donc c'est une comédie, ce qu'il joue. Lorsque vous aurez le niveau de débattre avec nous, on va vous contacter. Bonne journée. C'est une fuite en avant. Il a dit « Lorsque j'aurai le niveau… » Moi, moi, je n'aurai pas son niveau, puisque lui n'est pas à mon niveau. D'abord, Muhammad n'est pas à mon niveau. Muhammad lui-même n'est pas à mon niveau. Muhammad, même Allah, même Djibril n'est pas à mon niveau. Nous n'aurons pas tous le même niveau. Là, il dit que lorsque vous aurez le niveau de débattre, aurez... puisqu'il sait que s'il vient, je vais le défenestrer. C'est un comédien. Il fouille. Ça, c'est une fuite. Je l'ai contacté, ça fait deux ans. Ça fait deux ans, deux ans que je l'attends. Il m'avait dit qu'on allait débattre. Il y a même une télévision à la togolaise qui nous avait invité, moi avec lui. Il a fui les débats. Je l'ai contacté il m'a fui. Il dit que lorsque j'aurai le niveau, on n'aura pas le même niveau. Moi et toi, nous n'aurons pas le même niveau. Tu n'as pas mon niveau. Même Mohamed lui-même n'a pas mon niveau. Mohamed un musulman ne peut pas avoir un même niveau qu'un chrétien. Puisque nous, nous sommes les adorateurs de Jésus. Alors, même Allah n'a pas notre niveau. Allah n'a pas le niveau de Jésus. Comparer Jésus à Allah, c'est une insulte. C'est une insulte. Jésus, on ne peut pas le comparer avec Allah. C'est une insulte. Alors, ça, c'est une fuite en avant. Attendez, on va retourner plus vite à la, à la vidéo là que je voulais vous montrer. Euh, et puis, je vais vous donner le hadith que je voulais vous donner. <rire> je vais vous donner le là puisque je suis en train de courir derrière le temps. Euh, Alléluia, voyez-vous? Suivez ces gens ici. L'amour et la miséricorde d'Allah se manifestent malgré nos erreurs, Alors, malgré nos fautes, oui. malgré nos péchés. Non. Toute la face de cet endroit-là. Lui aussi s'abaisse. Il s'abaisse à temps pour passer. Grand savant en islam, lorsque le prophète allait sur à moins que ça pose, il n'y a pas une civilisation qui donne l'air du monde, des êtres vivants. Pas une civilisation à la surface de la terre, même une civilisation, si les malades, il faut le soigner. Parce que justement, pour revenir à la, la, la dernière chose que vous avez dit, il n'y a pas une religion. J'ai dit même, il n'y a pas une civilisation qui donne le droit des animaux comme en islam. Il n'y a pas. Il y a dit bien, il n'y a pas de religion, il hein. n'y a pas une civilisation à la surface de la terre, même sous la terre. Vous voyez, il dit qu'il n'y a pas une civilisation qui donne le droit des animaux. Comme en islam, c'est comme si en islam on respecte les animaux, on respecte la nature, on respecte les arbres. Il va dire que Mohamed lui aussi n'avait pas coupé les arbres, il se courbait lorsqu'il voyait. Une... Je vais vous montrer ce sont des comédiens, tous ces gens ici. Alors, les gens qui étaient là, s'ils avaient cette connaissance que je donne ici, ils allaient de, de ces deux comédiens. Suivez ce qu'il dit, même dans les cieux qui donnent le droit des animaux, même disent des êtres vivants. En général, animaux comme végétaux, c'est qu'on voit comme c'est qu'on voit pas. Même les microbes, il n'y a pas une civilisation qui donne les droits comme en islam. Parce que Mohamed allait sur la il est interdit même de couper une branche. Vous suivez Il dit que Mohamed interdit de couper une branche, mais lui, lui, il avait coupé tous les arbres, il a même brûlé des arbres de ses ennemis, des gens qui avaient refusé de l'accepter comme prophète. Même les microbes... Il n'y a pas une civilisation qui donne les droits comme en islam. Parce que Mohamed Ali salam, il est interdit même de couper une branche. Ni une feuille, à moins que ça cause un tort. Quand il passait, l'histoire d'Abdallah Bouma, le fils d'un des califes, qui est un accompagné un grand savant en islam. Lorsque le prophète Ali salam, il passait d'un endroit, il y avait une branche. Il pouvait bien soulever la branche, mais il s'en baissait pour passer. Quand il passait, pour ne pas gêner la banche, ou bien en ça ça va garder quelque chose, il s'abaissait. Parce que la banche était au niveau où les humains passent. Il s'abaissait à chaque fois pour passer. Mais Abdallah ibn Umar, ou après le départ du prophète, quand il passe à cet endroit-là, lui aussi s'abaisse. À un moment, l'âme ne donnait plus de fusil, car c'est que la banche là-même disparaisse. Mais lui, quand il passait, il s'abaissait. Pour vous montrer à quel point le prophète a tellement insisté sur le fait de donner le droit de ces êtres vivants qui sont les végétaux et même les animaux. Là. Donc, voyez, là, dit Mohamed, il respectait les arbres, tout ça, les animaux. C'est un menteur. Ils sont des petits menteurs. Alors, il faut les défenestrer. Tout ce qu'il raconte, là, il s'est courbé. Et où, et, et, il, il faut demander, donnez-nous la preuve. C'est écrit où On va voir ce que Mohamed faisait. Et comment est-ce qu'il traitait les animaux Nous allons voir. Les gens, ces gens sont des comédiens. <rire> C'est pour cela qu'ils ne veulent pas me débattre. Hein. Ils me fouillent. Oh, tout ça, tu n'as pas mon niveau, bla bla bla. Ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. Tu vois ce que Mohamed disait? Alléluia. <rire> ah. On a dit ceci. Là, c'est le livre de l'agriculture. Hein? Mohamed me parle d'abord d'agriculture. Il avait dit que tous les gens qui font l'agriculture sont, sont maudits. Il avait dit ça. Il y a plusieurs indices. Ça, c'est le Saiyibou Haru numéro 23. 26. On dit ceci. D'après Abdallah, le prophète a fait brûler les palmiers d'Atier de la tribu de Banai à Nadir et les abattre à un endroit appelé al bouaïra hein? il, a, il, il a brûlé les palmiers de ces gens ici, Ban Nadir. Puisqu'ils avaient refusé Muhammad comme prophète, il a coupé les arbres, il a brûlé. Pourquoi? Et puis ce monsieur ici nous dit que Muhammad respectait la nature. Est-ce qu'il a respecté ici? Muhammad a coupé ça. Il a coupé ça. Hein? Écoutez, Muhammad n'aimait pas l'agriculture. Hein? Muhammad n'aimait pas n'aimait pas l'agriculture. Il n'aimait pas ça. Il a interdit aux musulmans de faire l'agriculture? Hum? Écoutez ce qu'il a dit. Ça, c'est Bouhari. <rire> c'est le livre toujours dans l'agriculture. Il dit ceci. Saïbouhari. Il y a plusieurs indices. Saïbouhari numéro 23-21. Abu Mama a dit, j'ai vu du matériel agricole. Et j'ai dit, j'ai entendu le prophète dire, il n'y a pas pas de maison dans laquelle ces équipements entrent sans que Allah ne cause l'humiliation d'entrer. Il dit que si vous faites entrer les instruments de l'agriculture dans votre maison, Allah va vous humilier, humilier cette maison. C'est écrit là. Il y a plusieurs hadiths. Plus, plusieurs hadiths. Hein? Il y a plusieurs hadiths. Là où Muhammad a interdit, il a interdit aux musulmans de faire de l'agriculture que Allah allait vous humilier, Allah allait humilier cette maison-là. <rire> hein? Il n'aimait pas ça. Vous voyez tous ces hadiths ici. C'est tellement beaucoup. Mohamed a dit que si vous faites entrer les instruments, hein? ici, Allah, Allah allait humilier cette maison. Il, il y a plusieurs hadiths qui parlent de ça. Il y a plusieurs hadiths, plusieurs hadiths qui parlent de ça. Hein? Il ne faut pas faire ça. Attendez, il y a plusieurs hadiths qui parlent, que Mohamed a interdit aux musulmans de faire l'agriculture. Il a dit que, allait humilier chaque maison, qui était en train de faire ça. A dit ça dans plusieurs endroits. Là, c'est un, un autre hadith. Un autre hadith. Il y a plusieurs hadiths là où Mohamed a parlé de ça. Au Mohamed de respecter la nature, blablabla. Bla, c'est de la comédie, tout ça, que ce je raconte. Misha, Mishkat al masabi numéro 29, 78. Abou Oumama envoya un socle de charrues. Charrues hein, pour cultiver et quelques instruments agricoles a dit qu'il avait entendu le prophète dire « Cela n'entrera dans la maison d'aucun peuple sans que Dieu y fasse entrer l'ignominie la malédiction, la honte. » Il dit que lorsque ces instruments entrent dans la maison, Allah va humilier cette maison-là. C'est écrit là. Il y a plusieurs hadiths Nous nous disons des histoires avec des preuves. Ok, on va continuer. Il dit que Muhammad il respectait les animaux. Hein ça, c'est son Abidaoud, rapporté par Abu Ureira. Il dit que le prophète a dit si quelqu'un tue un gecko, <rire> il faut tuer le gecko. Si tu vois un gecko, il faut le tuer. Gecko. Et puis, si tu le tues une fois, il meurt. Allah va te récompenser. Beaucoup de bénédictions. Si tu le coupes, un coup, bam, il meurt. Maintenant, si tu le rates, tu le... la deuxième fois, tu l'attrapes, tu le tues, Allah va un peu te récompenser. Si tu le rates deux fois, la troisième fois, tu le tues, Allah va. Peut-être te récompenser. Mais il faut le tuer. Si tu vois un GECO, il faut le tuer. Si quelqu'un tue un GECO, du premier coup, tel est le nombre de bonnes actions qui seront enregistrées pour lui. S'il le tue du second coup, tel est le nombre des actions qui seront enregistrées. S'il le tue du troisième coup, on lui enregistrera tel nombre de coups. Donc, Mohamed a dit qu'il faut tuer quoi Les GECO. Qu'est-ce que les GECO ont fait à Mohamed Hein il a dit que si quelqu'un tue un gecko, il faut tuer le gecko. Muhammad a dit ça. Il y a plusieurs hadiths. Saïbou Hari, numéro 33, 59. <rire> le messager d'Allah a ordonné que la salamandre soit tuée. On doit tuer la salamandre. Salamandre, c'est quoi? Attendez, je vais vous montrer l'image de salamandre. Un, un animal qui est comme... Qui est comme euh, euh, euh, euh, euh, attendez les images sont là de salamandre Mohamed a dit, dit qu'il faut tuer cet animal ici qu'est-ce que cet animal a fait qu'est-ce que cet animal a fait à Mohamed <rire> hein? c'est comme un gecko hein? c'est comme un euh, hein? c'est comme un gecko cet animal ici Mohamed dit qu'il faut tuer cet animal pourquoi cet animal ici c'est comme c'est comme un lézard Hein? quelque chose de reptile, hein? enfin des reptiles quoi. Mohamed a dit ceci, Mohamed le messager d'Allah a ordonné que la salamandre soit tuée, on doit la tuer. Et il a dit maintenant, écoutez maintenant la raison, il dit, c'est-à-dire la salamandre a soufflé le feu sur Abraham, que lorsque Abraham fouillait, les animaux il soufflaient pour aider Abraham. Mais cet animal ici, la salamandre, lui a soufflé le feu, alors on doit tuer les salamandres. Pourquoi la salamande qui avait soufflé le feu sur Abraham, c'était un péché pour lui. Mais pourquoi punir les autres Salamandes? Donc vous croyez aussi dans le péché original Ça, c'est la folie ou quoi? On, va, on doit tuer cet animal, puisque l'animal était en train de souffler le feu sur Abraham. Ça, c'est Saïbou Ari. Un a dit authentique. <rire> c'est de la folie. On continue. Il dit ceci. Jami Aturmedi, numéro 338. Abu Dhar a raconté, le messager a dit, quand un homme accomplit la sala et qu'il n'y a rien devant lui comme le poteau d'une selle ou d'une selle de chameau, alors sa sala est coupée par le passage de quoi? Un chien noir, une femme et un âne. Même Aïch avait dit, Muhammad maintenant nous compare aux chien, aux ânes, tout ça. Il dit que le chien noir, il faut tuer le chien noir. Alors, on a dit à Aboudar, quel, quel est le problème avec le chien noir plutôt que le, le, le, le chien rouge ou le chien blanc? Il a dit, oh mon neveu, j'ai demandé la même question à Muhammad, le messager d'Allah, tout comme vous me l'avez demandé. Le, le messager d'Allah a dit quoi? Le chien c'est, le chien noir est un Satan, un Shaytan, un diable. Comment est-ce qu'un chien noir est devenu diable Qu'est-ce que le chien noir a fait Et il dit que Mohamed respectait les animaux, respectait les êtres. Comédie. On continue. Sounan Ibn Majah, 32-10. Il, il a été rapporté Bouddha, j'ai interrogé le prophète d'Allah au sujet du chien tout noir. Il a dit, Mohamed a dit, le chien noir, c'est un diable. Du chien tout noir, il a dit, c'est un diable. Sounan Ibn Majah, 32-10. Et Muhammad a respecté les... Qu'est-ce que le chien noir a fait Un autre a dit, dit, numéro 14, 86. D'après Abdullah et Ibn Aboukhafal, euh, euh, que le messager d'Allah a dit, si ce n'était que les chiens faisaient partie de notre nation parmi les nations, alors j'ordonnerais qu'ils soient tous tués. Tuez tous les chiens. Muhammad a dit ça. Et puis il a précisé, alors tuer... Tous ceux qui sont noirs, si tu vois un chien noir, il faut le tuer. D'après Mohamed. Pourquoi Si tu vois un chien noir, il faut le tuer. Qu'est-ce que le chien noir a fait hein? <rire> Le chien noir, qu'est-ce qu'il a fait à Mohamed Si tu vois un chien noir, Mohamed dit, il faut le tuer. Ça, c'est de la folie. L'autre a demandé, mais quelle est la différence Qu'est-ce que le chien noir a fait le chien noir. Qu'est-ce qu'il a fait pour le tuer? Mohamed a dit: Alors, tuez tous ceux qui sont noirs, les chiens noirs. Et il dit Mohamed de respecter les. Il a, tué, il a coupé les arbres. Même, c'est écrit même dans le Coran. surat 59, 59, verset 5, on dit ceci: Tout palmier que vous avez coupé et que vous avez laissé debout sur ses racines. Là où il dit que alors lorsqu'il voyait un arbre, il se courbait pour passer devant un arbre. Mais il est parti couper les gens, les palmiers de ces gens ici. C'était avec la permission d'Allah, afin qu'il couvre ainsi d'ignominie le pervers. Ces gens ont refusé d'écouter Muhammad, alors il est parti couper les arbres. Ça, ça ce n'est pas la sorcellerie, ça. Il ne faut pas faire ça. OK. Alléluia. Alléluia. Nous, nous sommes là pour, pour corriger très fortement. C'est ce que nous faisons. Alors, les gens qui veulent nous contacter pour le débat, ils, ils, ils peuvent le faire. Alors, attendez, Alors, je vais jouer à la vidéo ici. Les compagnons ont un sacrifice, non Voilà, c'est le nom des services qui ont gâtés. Sous-nous, on a, a faire un don de soi. Donc on peut appeler ça sacrifice. Un don de soi ou un don de, de, de ce qu'on a. sacrifice, non voilà, c'est le nom de sacrifice qui est gardé, Sous-nous en réalité, on peut définir ça par sacrifice. Et faire le sacrifice, c'est le don de soi. Donner de ce qu'on a aussi. Mais comme quand tu dit un sacrifice, c'est bizarre. Non, c'est un sacrifice. Le monde, c'est un sacrifice. On ne refuse pas, on n'a pas dit que l'islam interdit. Mais on parle des sacrifices, j'étais au cas Vous avez donné l'exemple des moutons pointus, des poulets et autres. En islam, on ne donne pas couleur de crécheurs à tuer. Vous avez déjà entendu Tabassi là tu es pour de mouton blanc ou bien noir Jamais. Mais le petit chat, il va te faire couler et autres. En islam, on ne donne pas couleur de création à tuer. Vous avez déjà entendu Tabaski là Tu es pour de mouton blanc ou bien noir Jamais. Mais le petit chat, il va te préciser. Un mouton blanc à minuit. Il faut retenir le couteau comme ça. Ok, on va parler maintenant de ce qu'il parle, là, hein, de la tabasquie, hein, rapidement. Pourquoi s'il si faut la Tabaski Le sang de les animaux, ça fait quoi Mohamed a expliqué ça, que c'est le sang-là qui enlève le péché. On tue les pour que le sang-là puisse enlever le péché. le péché. Le péché est enlevé par quoi Par le sang des animaux. <rire> Mohamed a expliqué ça. Mohamed a expliqué ça. OK, on y va. Je vais vous montrer. Là, c'est le site internet de l'Arabie saoudite, alislam.com. Ils ont expliqué ça. Ça, c'est Mohamed qui dit. « Soyez présent à côté de l'animal, ça c'est un indice que vous offrez en sacrifice, car vos péchés seront pardonnés dès que la première goutte de sang tombera sur le sol. » C'est Mohamed qui dit que le péché, vos péchés, lorsque vous soyez à, co... après, à côté de l'animal que vous offrez en sacrifice, car vos péchés seront pardonnés dès que la première goutte de sang tombera sur le sol. L'imam Kazi a confirmé ça c'est confirmé, il dit ceci, ceci a été donné dans cet adice ici, Ilal al-Sharaï, page 438. Ce sont des adices, tout ça. Hein? Comme le temps nous fait défaut, je vais vous donner un autre adice. Ça c'est Mohamed qui parle à sa fille, hein? sa fille est la fille de Mohamed. Il dit ceci, il a dit ceci, Ah, attendez, je vais agrandir, pour que les gens puissent bien voir ça. Alléluia, sorry. Euh, il dit ceci. Dans une autre tradition, dans une autre tradition, il me reste une minute, dans une autre tradition, Ali a rapporté que le messager d'Allah, Muhammad, Muhammad a dit, il a dit, « Oh, Fatima, venez et voyez votre animal sacrificiel être abattu. Le, ça parle de Courbani, vous voyez ce mot ici Courbani, vertu de Courbani on montre à quoi ça sert Mohamed dit, oh Fatima venez et voyez votre animal sacrificiel être abattu car sûrement par, par sa première goutte de sang qui tombe sur le sol il y aura pour vous le pardon de chaque péché c'est moi qui a dit ça il a, il, a, il, a dit, il a dit ça donc le sang pardonne les péchés. Et le, le livre, je vais vous donner le livre rapidement Puisque nos, nos minutes sont déjà terminées, le livre est là. Le livre est là euh, rapidement. Puisqu'on doit terminer la vidéo, dans une minute. Ah, le livre est là. Tagrib, wa -wa Hadith numéro 3. Et puis Ibn Majah, page 226, Hadith numéro 14, 9-3. Shalom, que Dieu vous bénisse. tout celui qui veut entrer en contact avec nous pour euh, d'éventuels débats, nous sommes prêts pour les atrocités. Là, c'est notre numéro. Et Que Dieu vous bénisse et shalom à tous.